Mais j'ai gagné des courses, mais au bout de trois courses, euh, j'ai prêté ma voiture à un copain qui l'a retournée. Oui. Et comme était, elle, on n'était pas assuré pour les accidents en course, mmh. j'ai fait que quatre courses de, mmh. trois, quatre courses de, de Gandini. Mais les courses de Gandini, je te dis très honnêtement ce qui s'est passé, J'allais pas beaucoup plus vite que les meilleurs périodes du plateau. J'arrivais à gagner les courses quand même. Mmh. Mais, ce qui, mais je trouvais ça... Très difficile à conduire. Et puis, j'ai trouvé impossible à conduire difficile. Elle se levait dans les virages, elle retombait. Quand tu touchais les bordures. c'était affreusement difficile. Puis, il y a quelques années, j'ai fait le Tour de France Auto. En balade. C'est pas une course, ça va être Mais il y a un endroit, Poarnos, on s'était les chronos. Et là, j'ai pris la voiture, monté dedans, et je glissais dans les courses tout parfait, je faisais des super chromos. Et là, je me suis rendu compte que la course automobile, la formation, ça existe. Tu ne peux pas tout savoir le premier jour. Et, et, et, et donc, j'ai vu que j'étais devenu un pilote. Que je, un vrai pilote, excusez, que j'étais pas, mais j'ai quand même gagné des courses. En n'étant pas un pilote. Parce que le niveau général n'était pas brillant. quoi. Et, et Le niveau général de tous les pilotes de la Coupe bordini il y avait quelques pilotes qui savaient conduire, mais c'était tout, il fallait pas tomber contre eux quoi. Et, mais même en sachant conduire, ils étaient pas bons, mais, mais, mais, mais meilleurs que les très mauvais. Mmh, mmh. C'est pour ça que j'ai réussi à gagner les courses, quand, sans savoir conduire.